Salut tout, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pine Size 4. Euh, mes réserves sont remontées quasiment positives. Euh, J'ai pas regardé la dernière fois euh, l'Autriche s'est servi et a pris des territoires qui étaient loin de chez elle, plutôt que des territoires qui étaient proches de chez elle, ce que je comprends pas tout à fait, mais bon. Euh, et Ferrari s'est beaucoup servi. Ferrari est peut-être très puissant, ça vaut peut-être la peine d'en se faire un allié. Entre temps, j'ai quelques j'ai Samke à, à manger, Dawassir à pas grossir sur Alacha. Euh, et personnellement, je vais espérer avancer sur le Karakoyonmu, qui n'a pas vraiment d'allié, qui euh, est okay, une cible facile. Euh, j'ai eu un nouveau dirigeant à l'instant... Jusqu'à la fin de la partie, ça m'intéresse pas tellement d'avoir de l'agitation dans le pays pour plus d'impôts. Je souhaite les impôts, mais l'agitation dans le pays c'est pas coûte. Cool. Euh, J'ai un, un nouveau dirigeant qui a le bonus, je sais plus trop quoi, qui fait plus de puissance contre les hérétiques. Donc on va pouvoir convertir les chiites euh, plus facilement que tout le monde. Donc on va le faire. Voilà, et ça devrait mettre fin aux différents soulèvements chiites par ici. Il y a beaucoup de chiites euh, côté Karakoyunlu et, et bah, surtout, que, surtout ici en fait. Après c'est surtout du sunnites. Il y a même des, des peuples à majorité hindou qui sont en train de devenir à majorité chiite. Sunnite euh, Bon aussi chiites mais surtout sunnite parce que leurs dirigeants euh, sont sunnites. Ce qui m'arrange, puisque c'est des territoires que je vais conquérir un jour ou l'autre. Donc s'ils sont sunnites, euh, bah, c'est bénéf. On va s'occuper du Karakoyonlu en prenant... Je sais pas où sont les provinces. On va prendre Radba, je la vois. Et je crois que j'ai déclaré trop tôt. J'avais pas... Hop. On va dire que le jeu n'a rien vu. Je <rire> sais pas si on peut le leurrer comme ça. Vous savez qu'il y a des malus à démarrer une guerre alors que la suite de guerre est par tombée à zéro on a évité quasiment tous les soulèvements euh, il nous faut toujours attaquer mais on va réactiver les forts parce que ça peut servir qui sait. Euh, on a des serbes qui veulent se révolter à Qatar le truc c'est que je peux pas aller de ce côté là on a une trop grosse armée ici oula pas bien ça Oh bon, il n'y a plus personne, pour ce moment, ils vont aller à Sinjar. Bon, j'ai 60 000 hommes dans ce coin-là, ça devrait suffire pour euh, avancer mes conquêtes. Et après, ce sera Lassa, qui ne peut plus devenir vassal, que j'attaquerai. Euh perdons la légitimité, on en a, on remonte tout seul contrairement à d'autres euh, points ils ont plus que deux forts oula c'est peu on va se débarrasser des irakiens, on a une province irakienne ou alors en vrai je pourrais laisser comme ça et si même ils n'ont pas l'accès la province tombera au mal de l'Irak Ah, pas des revenus monstrueux. Agitation dans le pays, ça ça m'intéresse. Logiquement, ça va virer les derniers serbes rebelles. Plus que de deux provinces qui sont agitées. Corfou et Sina. Corfou, ce sera bientôt plus le cas. Si ça monte pour Usure, et ça monte très vite. Donc il faut vite que je m'arrête. Parce que j'avais pas descendu à zéro euh, avant d'en déclarer la guerre. Ça se trouve que j'aurais utilisé deux points. Enfin, j'aurais baissé deux points, puis j'aurais attendu un mois et ça aurait suffi. Mais bon, on va dire que ça va se passer très très vite comme guerre. Il n'y a personne pour les aider, si Hormuz. En Hormuz, j'ai des conquêtes à faire sur eux. Ah, ils sont d'ailleurs tous au sud. Vous envoyé deux armées Je peux donner ça à Daacir. Il n'y a pas de, il n'y a pas de soie, je pense. C'est ça la soie. Il n'y a pas de soie bas, en bas, enfin dans le Moyen-Orient, mais c'est quand même un pas de plus vers Timor les Balouches et tout. Je pourrais aussi me tailler une frontière jusqu'à Ajam, puis attaquer Ajam. Ou alors. A mon avis j'aime ça peut m'en faire je peux m'en faire un vassal et il a beaucoup de claims. Qui partiront ou qui partiront pas. Qui partiront pour la plupart. A mon avis. C'est des personnes. Peut-être les Aziris ils veulent rester. Non. Bon ils partiront. Faudrait que je le vassalise rapidement. On va monter nos relations. Et il va remplacer Samke. Samksche. en général, j'en ai pas besoin ici. Je rencontre pas tellement d'opposition. Alors que de ce côté-là, il pourrait y en avoir. On va commencer par là -haut. Le légalisme et prestige. Maltaïa se convertit à la fois fin... sunnite. Ma, ma la, tiens, c'est des déchets, c'est ça. Ouais. Eh bien, je prends, c'est cadeau. siéger leur capitale histoire qu'ils soient pas trop en... en mauvaise santé parce que culture non acceptée ah, j'ai plus de pour Jérusalem conquise on a quasiment complètement siégé le Karakoyen loup parce que c'est sur Ormus qu'on a un mauvais score ouais On va laisser agir. Très je rejoins les Pays-Bas. Alors, on va continuer à avancer pour notre guerre. Ça va être à peu près fini. Il euh... faut que je prenne les provinces que je vais leur réclamer. Euh. Il y a beaucoup de monde là. C'est un fort. C'est un fort. j'ai personne à envoyer de mauvais plan en fait la musique j'avais coupé da oui, c'est R.C là, il y a des ibadites par là bon, c'est pas très grave Ah, j'aimerais demander ça, c'est trop pour eux. Ça me mettrait en froid avec beaucoup de pays, donc on va juste. Juste entre guillemets, récupérer ça et leur demander de plus travailler avec les mêmes. Voilà. Et le caracoyano, il va céder surtout des territoires à moi. Peut-être que je me libère un vassal dans lui. Le... Non, je, je prends Ajem, j'avais oublié. Ils sont à moins 11. Distance de frontière à frontière. Bah ça, ça va se changer. On va s'approcher de toi sans prendre des territoires à toi. On peut aller jusqu'à Ardébile, par exemple. Donc là, on aura déjà quasiment une frontière avec eux. J'ai des provinces revendiquées ici, surtout. Voilà, il euh, y aurait les petits dans ce, cette koa, on va les éviter je pense en attendant un peu puis en demandant cette paix euh, fin décembre. Ça me fait ta brise euh, pour ce qui m'intéresse. Chance d'avoir le colonialisme, Portugal l'a eu, mais coût de construction et coût du développement. Et il y a moyen que ce soit vite plus rentable que les points administratifs. On va regarder combien de temps ça durait. On va essayer de reprendre sa province, on va le laisser faire. Ça ne changera pas vraiment le cours de la guerre. On va demander maintenant décembre. Ah, à être... non, allez, est trop bon, allez si c'est pour ça, c'est plus le cas. Beaucoup de territoire shit. Euh, 10, là. On va continuer dans cette voie, coût de réduction de l'attitude des guerres, discipline, vitesse de recouvrement du moral. Qu'est-ce qu'on a à la fin 33% de limite terrestre, c'est intéressant ça. il est allié à des sacrés alliés. Lui il est pas allié à, sacré, à des sacrés alliés. J'ai pas de casus belli. Lui euh... okay. il faudrait que je l'attaque, mais. J'ai pas amélioré la ma machine à max ou j'ai déjà et. Euh, on refait. Hop. on va gérer ce réseau. Alors commençons par garantir leur indépendance. Trop de relations, Le, ça va durer pas longtemps encore. Demander de la puissance commerciale. Intégration. Demande du temps. J'ai conquis très bizarre. Pas vu ce que ça m'a donné. Rien du tout, d'accord. Et CAFA. Peut-être que j'ai déjà toutes les provinces, donc ça ne rapporte pas les revendications. Ça ne le montre pas. Ottoman connaît, ambition en mer noire, puissance commerciale dans notre Crimée, plus importante. Je tire du commerce de là-bas, alors ça vaut sûrement la peine. Euh, j'ai outrepassé ma capacité de gouvernance. on va plutôt faire de la capacité de gouvernance pour pouvoir créer quelques états 59 je le prendrai bien hein. je peux sûrement prendre un autre on prend le 16 ou le 20, le 20. Ben, j'ai pas besoin de légitimer ils étaient déjà légitimés est-ce qu'on garde deux forts Bon, on va garder deux forts. Euh, on va les désactiver en revanche. Colline et au plateau. Colline et au plateau. On va virer celui-là. Beaucoup de forts sur l'ensemble de mon territoire. Ils sont pas tous nécessaires. Celui-là déjà, il bloque suffisamment. On va virer celui-là aussi, finalement. Là, il faut une bonne limite cela il bloque euh, l'anatolie on va garder les autres un peu éparses. Ils sont unis ça c'est une bonne nouvelle pour moi Caracolenou est en train de se faire siéger par des sunnites qui convertissent les provinces, c'est bien. Parfois ça convertit plus ou moins, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Offrir l'accès militaire on va faire, et ce sera bon. Tant qu'on n'a pas d'agitation à haut niveau, on va couper la maintenance de l'armée. Hop, c'est mal la maintenance de la marine. La marine, elle est vraiment pas très nombreuse, alors je m'en soucie pas trop. Détecter les impôts de guerre. J'avais oublié que ça faisait ça. Jusqu'à ce que cela ait un coût de 2 par mois. Ouh là là Perdu beaucoup de points à cause de ce truc. Enfin, perdu, c'est peut-être un bien grand mot, mais pas gagné en tout cas. On continue les conversions. Une négociant qui coûterait moins cher. Elle coûte déjà moins cher, elle. Ouais, c'est lui. Mais bon, on va garder la réputation diplomatique m'intéresse plus pour l'instant. Oh oh faut il faut que je le fasse ce pays doit être en paix il est plus en paix et mince afghanistan ça va vite être fait normalement on va se reculer un petit peu au cas où il euh, y a des rebelles qui passent euh... on va les mettre là hein. Soliman Ier fut probablement le plus grand des sultans ottomans, surnommé Kanyuni, le législateur. Il fut un administrateur inégalé qui perçut bien que la puissance des pays dirigeant, dirigeant les provinces devait être encadrée par un gouvernement central fort. C'est la raison pour laquelle il fut, fit tout pour mettre en place une bureaucratie royale puissance qui faisait parfois grincer des dents. Donc, je peux prendre un petit peu de réforme gouvernementale et avoir pendant 40 ans modif national d'impôts, plus de coûts de stabilité et moins des coûts des technologies et des doctrines. C'est très intéressant. Niveau point, je pense que ça compense largement la stabilité perdue. Ou alors, euh... non, on va la développer. Je pense que c'est rentable. Ça m'a coûté pas mal de points administratifs de contrer. Mais 10% sur tous les trucs, ça, ça peut faire beaucoup. Euh, L'égalisme. on va faire un avec Venise. Le truc, c'est que j'ai quand même beaucoup d'expansion agressive, euh, peut-être moins en Europe. C'est l'Autriche qui importe, ouais. Je pourrais attaquer Venise. Non, ils ont plus de territoire à prendre. Je pourrais attaquer la Serbie. Ah, défendu par la Moscovie. Autre euh, truc plus intéressant. J'attaque la Grande Horde. Province, facile à prendre. Ça reste dans le même euh, terrain. Donc, euh, je risque de me retrouver avec les Timorides dans la coa. Ce qui n'est pas ce que je veux, mais... Bon. Euh, Alacha, faut pas trop que je les attaque. Sinon, il y aura les Timorides. Oh, ils oui, sont beaucoup siégés. Peut-être qu'on peut, qu peut s'en faire un allié, les Timorides. Il n'y a plus de place, mais... Sur le principe, il euh... faudrait que je commence à annexer les euh, la cire. Je sais pas si je les ferais grossir beaucoup plus. En même temps, ils ont des provinces très pauvres, désertiques. Ça m'intéresse pour le nombre des provinces, mais pas, pas guère plus. Je pourrais les mettre en compagnie commerciale, mais vu que c'est un vassal, je les aurais en propre. Enfin, je les aurais déjà doublement légitimés. Je sais pas si c'est très utile. Oh Les frontières ont bougé, ils ont pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinces, euh, et ils ont libéré la circassie, moi je dis la circassie va disparaître. Plus de l'estude de guerre, on a l'état de circassie, donc euh, on va tout prendre. Venise Ah j'ai eu peur c'était la Bosnie qui m'avait mis, moi, non. Venise et Bosnie, ils trouvent qu'ils font la même taille, maintenant. Comme quoi, Venise a bien diminué. Avant, ils faisaient la taille de, de mon pays. Enfin, en puissance militaire, en tout cas. On va commencer à réactiver la maintenance de l'armée. Je sais pas si je bondis sur euh, qui en premier. Circassie, logiquement, ils sont défendus par la Moscovie. des séparatistes agents, ça. Ajam, oui. D'autant plus important que je les vassalise, alors. L'Afghanistan est mort, là, non 19 seulement. Peut-être le temps de manger la circassie. Pour réclamer le tir, non. attaque la grande horde ils sont tout seuls ils la Circassie, ils sont tout seuls d'accord c'est juste que j'ai pas les on va commencer par la Circassie alors en espérant que ça sera très rapide dans la grande horde il y a peu de chances qu'ils trouvent de nouveaux alliés facilement à mon avis on va sûrement avoir le timorite dans la coa c'est embêtant mais c'est pas mortel l'afghanistan il gagne il perd laissons les faire euh, ça m'importe peu les, les petits soucis mineurs qu'ils ont en plus ils ont été convertis au sunnite par la grande horde ils ont été convertis au sunnisme par la grande horde j'ai une province à eux je pourrais jamais les vassaliser la grande horde euh, non plus vous me direz toi doigts, à sir, j'aimerais bien annexer. J'ai pas de frontières communes avec eux, donc je ne peux pas les annexer. Ah et puis j'avais dit que je les annexais pas parce que c'était des territoires pauvres et tout, les désertiques et qu'on ferait ça une autre fois, un autre moment. Sir Cassie, tu vas disparaître. Perdu. Donc plus de trop. Chouette, tout le monde même, parce que je suis impartial, paraît-il. L'image dont nous bénéficions d'être un pays respectant les intérêts de l'ensemble de sa population, mais aussi des étrangers, a des effets positifs sur notre réputation internationale. Notre politique intérieure empreinte de justice se ressent auprès de nos voisins. Bah c'est chouette, c'est gratuit. Bon allez il serait temps que la guerre se finisse Peut-être que je peux imposer la paix au vrai Faudrait l'Afghanistan Est une opinion positive de nous Enfin sans de nous On va commencer sur ce chemin Voilà ça c'était gratuit Merci la Moscovie a vraiment très très peu dans les agressive. agressives les troupes qui restent par là je crois pas qu'il y ait encore de l'agitation nulle part sauf peut-être dans ce coin là j'ai envie d'enchaîner avec la grande horde une petite pause quand même par euh, acquis par de conscience ou on continue direct. Non, on va continuer direct. Tant pis pour la revendication. Non, c'est dommage de dire, tant pis pour la revendication. Je, je vais l'attendre quand même. La Moldavie s'est trouvée des alliés, garantie par la Pologne, et aller à la Moscovie, en effet. Mais si je leur impose l'appel et pas même. Ah, c'est fini. Ils ont pris des provinces finalement. Ok. Ce pays doit être en fait défenseur face à Uzbek dans la conquête sur la Transoxiane. Bon, on a le temps d'attaquer la Grande Horde, ça veut dire. La corruption monte pour la surexpansion. On va les laisser monter un peu. Naples a adopté l'institution. Je crois qu'on va commencer à faire des revendications sur eux. En vrai, je peux faire une, encore une revendication. Je sais pas si on y a des territoires plus intéressants que d'autres. 6, 9, 9, 8. Visiblement ce sera une province à neuf que je revendiquerai par exemple Terec. On a converti des infidèles. On continue. Tant que je peux convertir les chiites facilement, continuons. J'ai achevé les deux provinces qui étaient là et qui me résistaient depuis longtemps. Euh, on va perdre de la légitimité ça remontera tout seul assez rapidement, quand je suis à 100 je me dis que je peux en perdre les orthodoxes ont perdu beaucoup de territoire de ce côté là oh. cru voir la grande horde changer de taille de pseudo faire revenir Transoxiane bat le c'est impressionnant un nogai a déclaré la guerre à la grande horde même beaucoup nogai ils sont sûrement très gros pour devenir des vassaux, et si on des provinces, ce sera peine perdue de tenter de les vassaliser. On va plutôt prendre les Criméens. Je les ai acceptés les Criméens, ouais. Ça coûte beaucoup plus cher, on va faire celle-là d'abord. De soldats probablement vraiment très peu vu les la suite de guerre qu'ils subissent ouais. donc quand même suffisamment pour faire un petit peu peur donc on va ramener une autre armée ils ont des séparatistes caracoyen de et bah je pensais pas que ça arriverait mission accomplie quoi donc économiser réduction annuelle de l'inflation est-ce que j'ai de l'inflation Ouais. voilà prendre après il faudra faire manufacture manufacture j'en ai pas fait beaucoup ah si on en a fait une par erreur on peut l'annuler je pense si je la retrouve là on va en faire une à 32 les autres je trouve que c'est vraiment pas très intéressant par rapport à ça j'en aurai besoin pour l'institution euh, quand on y sera fini un siège oh oh. commerce triangulaire le prix des esclaves augmente C'est des montagnes, on va pas les... C'est encore des montagnes, après ce sera des steppes Fin du siège d'Astrakhan. Chouette pour moi J'ai énormément de scores de guerre, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de faire de dégâts De combat Je voudrais m'assurer Qu'ils prendront pas trop de terre Ah c'est une façon de m'assurer que A priori c'est moi qui aura ces territoires là je me dis que Faisons ça Hop, oh, J'ai absolument pas regardé Les quoi Timurit 52 Nogaï Très haut Moscovie Lituanie oh, J'ai quasiment rien pris hein. Ça vaut la peine De prendre des trucs Dans ce terrain là Rien pris En termes de Surexpansion C'est pas le meilleur endroit Pour euh, s'arrêter On va aller jusqu'à Sur la côte Et vous Vous rassemblez par là Hop là juste avoir des séparatistes de la grande horde a priori Ça, on s'en débarrasse si jamais ils passent de notre côté euh, on va continuer à faire des revendications sur la grande horde parce qu'a priori on va continuer à les manger on va laisser passer nos gays soyons sympas avec eux Et on va recommencer sur Alachar je pense. Je fais plus ou moins faire des détours pour qu'ils arrivent à des, des moments différés, qu'ils voyagent pas tous ensemble. On va finir ça. Euh, vous, c'est vous fini votre guerre contre les ouzbeks Les ouzbeks ont bientôt perdu. Nogai a grossi et après des territoires euh, jusqu'à la 30. a fini sa guerre. Ajam. Le prêt ne fait plus effet. Ah faut que je raméliore un pouce nos relations. On a des lois sur la libération. Aspiration, agitation dans le pays moins 1 et année de séparatistes. Séparatisme moins importante. Génial. J'ai fait moins 15 d'années de, de séparatisme. Et c'est peut-être ce qui fait que j'ai pris des territoires. Mais ils se sont jamais soulevés. J'ai pas créé l'état de Tabriz. Euh... On bah, va considérer que les territoires de Bassora et de Perse sont des, des centres commerciaux. Je vais me rapporter plus comme ça. 56, waouh! Celle-là, la production, me rapporte beaucoup. Elle a une... De la soie qui vaut beaucoup plus que les autres. Sauf celle-là, elle a des bises. Production 2 points, production 11 points. Ah, d'accord, ceci explique cela. Je regarde plus du tout le temps et c'est l'heure de s'arrêter. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le suivant.